Doubois, comment il est la réunion C'est Tijan Désolé de, des semaines sans vidéo. ben Normal, Tijan il travaille un coup là. Tijan travaille. Hein. Donc, euh, pas trop le temps de mettre des vidéos sur YouTube, de faire des tutos. En plus, on a d'autres petits projets en cours. Donc, euh, je vous tiens au courant de tout ça. Mais aujourd'hui, je pense à vous. Petit tuto guitare de Viens Viens là FJ avec 4 accords le sol, le mi mineur, le do, et le ré majeur et puis donc, on commence tout de suite hein. yes aïe donc on va commencer par les accords le mi mineur Le dos. Le sol. Et le Ré. majeur ok rythmique de la main droite bas haut bas haut, bas bas haut, bas au bas bas au bas haut bas haut, bas au bas, haut, bas, bas, haut, bas. t'es pour moi t'es penser. Où dit mon mon aimé. Moi t'es pour transpirer, oui dans mon cœur l'été, mon adoré. Où l'été mon aimé. Moi t'es pour transpirer, oui dans mon cœur l'été, mon adoré. Où l'été mon aimé. Après les notes, bah du coup, vous avez entendu, si bah, genre la change, ses... <rire> change ses cordes, <rire> il, faut, hein, il, faut, il faut il faut, changer les cordes. Hein. À un moment donné, euh, il faut mettre le, la guitare propre. Donc euh, voilà, là les, les cordes ont été changées. Le petit son est un peu plus joli. Donc euh, super. Okay. Euh, comment il commence encore, chanson Tu les joues Voilà. Il fait tous les jours Oui, comme il voit Où t'y Oui, tous les olies. Tous les jours Oui, waouh, ou zibui, oui comme il voit Où t'y j'ai Oui, tout les olies. S'en dit Tout l'amour que on est na peau Tous les sentiments que me reste la peau Yeah, aïe dit l'amour comme que mon énapeau tous les sentiments qui me restent yeah peau Yeah Pour okay, les mon doudou, ah les ah aimés. Viens viens ah viens là, viens viens là Viens ah ah ah ah une boucle ah une boucle ah ah ah Mi mineur Do Sol et le Ré. Mi. Do, Sol, Ré, Mi, Do, Sol, Ré, Mi, Do, Sol, Ré, Et là, on reste plus longtemps sur le Ré, parce que ça partit sur le refrain. Arrivé à la fin du couplet, il faut faire deux fois bas au bas au bas, bas, bas sur le Ré Ouliti mouni doule timouni On dit viens viens là Viens viens là viens dans mes bras Mi Do Sol Sol Ré Mi Comme Comment était pour travailler, moi t'es pour penser à vous, où était mon doudou, où était mon aimé. Comme Comment était pour travailler, moi t'es pour penser à vous, où était mon doudou, où était mon aimé. Moi t'es pour transpirer, oui, dans mon cœur, où mon adoré, où était mon aimé. Moi t'es transpirer oui dans mon cœur où l'été mon adoré Où l'étais mon aimé Où oui, l'étais mon doudou moi. <rire> <Dubois> <rire> Et eh ben alors Voilà tu sais jouer FJ avec 4 accords Donc moi ça reste le même principe d'accord Guitare débutant tu apprends avec 4 accords, tu apprends à chanter en même temps. Donc euh, j'espère que ça t'a plu la vidéo. Mets un petit pouce ou commente en dessous si tu as des choses à dire. Je suis plus actif sur Facebook et Instagram. Donc n'hésite pas à aller euh, me rejoindre sur Facebook et Instagram. Bientôt je ferai un direct. Bientôt j'ai un showcase. Bientôt j'ai un nouveau clip, etc. etc. Donc abonne-toi à ma chaîne. Active la petite cloche pour les prochaines vidéos sur YouTube. Eh ben, une pote cette bien marmaille, du bois